Aujourd'hui, c'est au tour des hommes de venir se frotter au mur de difficulté. Pas moins de 110 grimpeurs vont se battre ce matin pour une place en demi-finale. S'en suivant, les qualifications du bloc féminin, puis la deuxième voie des qualifications en escalade Eh bien, à l'image des, des qualifications des hommes hier, les voies étaient progressives. Elles euh, étaient assez dures à sortir, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment être très fort euh, mentalement et physiquement pour sortir ces deux voies de qualification. Par contre énormément de grimpeurs sont arrivés au sommet des voies, donc ça jouait très très haut pour se qualifier. Ce qui complique l'affaire évidemment pour les leaders de la Coupe du Monde parce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. On a, on a pu voir qu'il y en a beaucoup qui ont fait des petites erreurs, heureusement pour eux ils avaient une certaine marge pour se rattraper dans l'autre voie et se qualifier. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour, pour les leaders, c'est-à-dire qu'on les retrouvera tous en demi-finale. Et aussi pour nos Français, puisque nos trois leaders, nos trois mousquetaires, comme on les appelle, hein, qui ont déjà fait un podium cette saison en, en Coupe du Monde, seront présents lors des demi-finales. On a eu des circuits qui étaient relativement proches, et assez similaires par rapport à ce qu'on a vu hier chez les hommes. Donc des circuits assez faciles, des circuits avec à nouveau beaucoup de, de volume et une exigence quand même technique assez élevée. Euh, par rapport à tout ça, eh ben, on a eu à peu près le même scénario aussi en ce qui concerne l'ensemble des compétiteurs, notamment les étrangers, puisque personne, euh, personne d'attendu passe à la trappe euh, chez les étrangers et puis on a quand même... Euh, Très belle performance des deux japonaises qui sont numéro 2 et numéro 4 mondial actuellement. Donc Mio et Aikio qui ont chacune remporté le tour dans leur groupe respectif. Concernant l'équipe de France, on avait donc six filles engagées pour ces qualifications. On en a 3 sur les 6 qui seront dans le top 20 pour les demi-finales donc samedi matin. Marine Deveney, Clémentine Kayser et Mélissa Ledevé très bien et qui sortent assez bien classé sur ses qualifs euh, après petite déception quand même pour les trois autres donc on avait à agrappard euh, charlotte durif qui est engagée sur le combiné et euh, fanny gibert et particulièrement du coup euh, une grosse déception on va le dire pour euh, fanny gibert puisqu'elle était euh, dans un très bon niveau de forme, qu'elle était prête dans tout ce qui était proposé aujourd'hui. Et on va dire qu'elle s'est fait un petit peu euh, saisir à froid euh, tout début de circuit puisque c'est le premier bloc en fait, qu'elle n'a pas réussi, pourtant lui est assez bien. Et après elle est bien revenue dans son circuit puisqu'elle a fait les blocs 2, 3 et 4 à vue. Dernier bloc assez difficile, donc ça n'a pas fonctionné, mais au final trois blocs en trois essais, c'était limite mais euh, ça n'aura pas suffi pour, euh, pour rattraper le retard qu'il avait pris dans le premier bloc. Nous avaient ouvert des euh, superbes voies là, mais d'une difficulté bien plus élevée qu'hier. Euh, les résultats d'hier ont montré beaucoup d'exéco euh, à la première place et il fallait donc départager. Euh, les, les voies étaient réellement plus compliquées et euh, comment euh, ils ont mis oh, des grimpeurs en difficulté. Au niveau des Français, 7 grimpeurs sont 8 euh, sont qualifiés en finale. Donc même si on n'est pas à 100% le. Le résultat est quand même, quand même euh, satisfaisant.